Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette deuxième vidéo interview où nous sommes avec des créateurs de la communauté francophone. Aujourd'hui, nous sommes avec Elios Val. Salut Elios. Bonjour Kino et bonjour la communauté francophone. Alors déjà, petite question, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Elios ou Val euh, Elios, Elios Val, euh, les deux me vont. D'accord. Euh, tu es avec nous aujourd'hui, tu es avec moi, parce que tu as récemment sorti un montage, si je ne dis pas de bêtises. Euh, quelques mois avant, tu avais sorti un Machinima, deux vidéos sur Halo euh, de très bonne qualité. Euh, vous êtes assez peu de créateurs aujourd'hui, et je trouve qu'il est tout à fait normal de mettre en avant le travail des personnes comme toi qui animent la communauté. Pour commencer, simplement, on va remonter dans le temps... le tout début de ta vie de créateur, qu'est-ce qui t'a lancé dans la création Est-ce que déjà tu as commencé sur Halo Ou est-ce que c'est un autre jeu, un autre univers qui t'a fait créer euh... Alors, euh, j'ai eu plusieurs sources d'inspiration. Il y avait un peu Squeezie à l'époque, bah, tous ces youtubeurs. Euh... Ouais. L'époque était assez populaire, donc oui, bon, ma première vidéo, c'était. <rire> Voulais, je voulais faire YouTuber voilà, et je m'étais acheté une boîte d'acquisition et j'ai fait quelques let's sur un peu tous les jeux que j'avais sur la console. Donc mon premier let's c'était sur White Nose Online, euh, un, un nom comme ça. Et bon, c'était un peu n'importe quoi cette première vidéo. Euh, le montage c'était avec Windows, euh, Movie Maker, bref, un peu f... après j'ai fait du Halo, ouais, quelques petits machinima, euh, des machinimas aussi sur Minecraft. Des tutoriels et ouais j'ai fait 2-3 ans comme ça jusqu'à ce que j'efface ma chaîne parce que je trouvais qu'elle ne me représentait plus. Et euh, après j'ai créé Ediosval, euh, voilà. C'est sûr Oui. Quel Halo que tu as commencé exactement à faire du Machinima J'en ai fait, fait un sur Halo Reach il me semble, mais que j'avais jamais publié. Mais peut-être plus Halo euh, 4, Halo 5. Ouais mon vrai premier Machinima c'est sur Halo 5 en tout cas. C'est sûr. Et puisqu'on est sur les débuts... Comment est-ce que tu as découvert Halo Alors, moi, j'ai découvert Halo d'une façon assez particulière, en fait. Euh, je jouais à Banjo et Kazoy avec euh, Nuts and Bolt avec un ami, et euh, il me sortait plein de véhicules ultra stylés, comme les Hornets, les Warthog et tout. Puis je fais Oh, mais c'est trop bien, euh, je télécharge les véhicules. Et euh, lui il me dit Ouais, ça vient d'Halo et tout. Donc, euh, je trouvais ça vraiment cool, et je m'informe un peu sur ce qu'est Halo. Et là, j'étais je vois... assez jeune, du coup, je vois Halo Wars 1, qui était un, bah, un RTS. Et euh, je vois qu'il en paye 3, du coup je le prends parce que c'est pour mon âge. Et là je découvre Halo avec Halo Wars 1, et je vois des cinématiques superbes, un, un lore qui a l'air vraiment riche. Et à partir de ce Halo, en fait, j'ai fait la chronologie inconsciemment. Donc j'ai fait Halo Wars 1, Halo Rich, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5, bientôt Halo Infinite, puis voilà quoi. Et voilà, c'est grâce à Banjo et Katzoy que j'ai découvert. Euh... Ah. La saga Halo. Et puisqu'aujourd'hui tu as joué à tous les Halo, lequel est ton préféré Bah c'est toute la saga Halo. Je pense que tous les Halo sont sur un même pied d'égalité parce qu'ils dégagent tous une aura euh, Halo. Voilà, Halo 5, tout le monde le critique mais j'adore pour son multijoueur qui est vraiment dynamique. Euh, ouais, Celui que j'ai moins aimé quand même c'est Halo 4. Mais sinon tous les autres Halo pour moi sont sur euh, un pied d'égalité. Sauf Halo 2 qui est au-dessus de tous, pour moi en termes de campagne. Bah c'est un, un, un beau parcours que, que tu as eu. Alors c'est dommage euh, que tu aies supprimé euh, ta chaîne et, et les vidéos qui pouvaient y avoir dessus, parce que c'est toujours un petit peu curieux. Enfin, il y a toujours, quand on connaît une personne, après, quand on voit son travail, il y a toujours une curiosité d'aller euh, retrouver ses premières vidéos, c'est donc après, tu m'as quand même facilité la tâche, puisque tu as répondu à la question que j'allais te poser euh, juste après, que j'allais te poser maintenant, tes sources d'inspiration. Donc tu m'as déjà dit euh, Squeezie, notamment, pour devenir, euh, devenir youtubeur. Mais on va se concentrer sur le machinima, parce que ces, ces personnes euh, n'en font pas forcément, c'est assez rare même de trouver du machinima euh, en règle générale sur YouTube. Oui. Au niveau, au niveau des machinimas, c'est quoi ta source d'inspiration j'ai plusieurs sources d'inspiration, il y avait OptiSpark Spark à l'époque. Et euh, du côté des Américains, il y avait des machinima qui étaient vraiment bien faits sur Halo Reach, que ce soit sur Skyrim, Halo Reach, oui. Mais oui, source d'inspiration américaine plutôt. Ouais, ah, ils sont beaucoup plus. Beaucoup plus ouais. élaborés, ouais, il y avait des bons films d'action. Et puis il y, y, y a du monde en Amérique, ce qui fait oui. qu'il y, y a beaucoup plus de, de machinima que. En France. Mais est-ce que tu as des dans ton écriture des inspirations euh, qui te sortent de de films par exemple qui te viennent de films Est-ce que tu as des films ou des séries qui, euh, qui t'ont motivé à écrire mon premier machinima Afterworld c'est une inspiration euh, Fallout même si j'ai jamais joué j'ai un peu lu sur l'univers étendu et je trouvais ça vraiment intéressant donc je fais un peu mais je fais plusieurs mélanges en fait euh, le premier c'était un mélange Fallout euh, zombie donc euh, ouais. S4 Dead, plusieurs versions, ou même euh, le labyrinthe, le film. Ça m'avait aussi inspiré au oui. niveau des zombies, la façon dont c'est infecté, le monde et tout. Donc, euh, oui, je m'inspire beaucoup de jeux vidéo et de films. Voilà. Et plus orienté, euh, film, science-fiction euh, ou fantastique, comme le Hobbit, par exemple, que, que j'aime bien. Alors, la grande question, on commence à, à sortir euh, du truc, mais plutôt Hobbit ou plutôt Seigneur des Anneaux euh, Je ne sais pas, les deux sont bien. Je les mets sur un pied d'égalité. <rire> de toute façon, c'était une question hors sujet, mais euh, j'aime bien m'amuser euh, à poser. <rire> voilà, complètement. complètement. Parce qu'il y a une espèce de, de guéguerre entre les deux, et, et ouais. moi, j'aime bien m'amuser des bon, petits. Je, suis autre, euh, je fais de la euh, Suisse. dire à la con. Euh, à la con, comme ça. Okay. Et bien, bah, et bah moi, je, je suis plutôt euh, hashtag Seigneur des Anneaux. Euh... Attention. <rire> <rire> <C 'est>... attention. <rire> dans, dans ton dernier machinima que tu as fait, tu es très proche de l'univers Halo. Tu cherches même à faire une suite à une potentialité de ce que pourrait être Halo Infinite. Oui, exactement. On va parler de Halo Infinite juste après parce que ben on a vu les extraits, les premiers extraits euh, il y a très peu de temps et donc euh, ton avis nous nous intéresse. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un machinima sur Halo Infinite, sur la potentialité de de ce que pourrait être Allo Infinite euh, Je pense que c'est la hype qui m'a fait faire ça, avant tout. Et euh, ouais, je, voulais fait, je voulais faire un machinima un peu dans l'ambiance, euh, un Spartan perdu qui ne demanderait pas trop de moyens en termes de figurants. Parce que ce qui m'a un peu ralenti ouais. dans, dans les vidéos, c'est les figurants, aussi les moyens techniques, l'ordinateur qui plantait pas mal. Du coup, je voulais un machinima qui pourrait être intéressant et qui n'était pas trop gourmand en termes, en termes de moyens. Et euh, j'ai pensé à Halo Infinite, euh, l'Infinity, ce qui se passe à la fin d'Halo 5, Halo Wars 2. Et je me suis dit, euh, et si l'Infinity se crachait Et euh, les gens qui étaient euh, à l'intérieur de l'Infinity se retrouvaient perdus sur le Halo. Et je me dis, ça peut faire un petit scénario sympa avec des musiques ambiance Halo, euh, dans lequel je pourrais inclure euh, le Master Chief, voilà. Et euh, ouais, c'est venu de ça en fait l'idée. Je pense qu'il y a beaucoup de hype et euh, de, de théorie aussi euh, sur les événements d'Halo Infinite. Voilà, qui animait beaucoup de personnes, par, comme Fred par exemple, euh, qui est un autre créateur, voilà, on se disait ouais, il y a peut-être la christologie il y a peut-être le crash de l'Infinity, il y a peut-être les parias, il y a peut-être ci, si, il y a peut-être ça, et le peut-être je l'appliquais en machinima. Voilà. Ouais, et ben le, le résultat est convaincant et finalement, à l'heure qu'il est, euh, assez proche de ce que l'on sait. Oui, effectivement. Euh, puisque nous avons vu Ça m'a fait sourire quand j'ai vu la carcasse. <rire> voilà. Euh, il semblerait donc que l'humanité ait pris une grosse raclée par les parias, que l'Infinity, euh, si on regarde les ordinateurs, les trucs euh, à droite à gauche, oui. ait pu euh, également se prendre une grosse raclée. Alors, il y a des morceaux de vaisseau sur la l'eau. On ne sait pas exactement si c'est l'Infinity ou si c'est un autre vaisseau. Quoi qu'il en soit. On s'est pris cette raclée. Oui. Le Master Chief se retrouve tout seul. Euh, encore une fois, un point commun avec ton machinima. Si ça se trouve, tu es devin. <rire> Peut-être qu'il y a une cinématique qui sera très proche de ce que tu as pu faire. Ça se trouve. Ce serait drôle. Il euh, y un petit bonus, <rire> toi, à la fin de, de ton machinima. Une oui. petite surprise. Petite surprise. On l'a dit ou on l'a dit pas Ah, bah vas-y, vas-y, dis-la. Bon, euh, David Kruger a accepté de me faire un petit doublage pour la fin de mon machinima. Donc, c'est super sympa de sa part. Euh, voilà, Je le remercie encore. C'est hyper cool de s'investir pour notre licence adorée, mais aussi pour la communauté qu'il crée sur cette fameuse licence. C'est vraiment génial de, de voir ça. Et je suis sûr qu'il y a peu de communautés qui peuvent avoir ce, ce genre et de choses. Il a pris soin de regarder, de, bah, de regarder mon machinima, de de me donner des conseils aussi sur ce dernier par rapport au doublage que j'avais fait, les petits problèmes que j'avais rencontrés, franchement c'est quelqu'un de, de très positif. Et qu'est-ce que tu penses, revenons sur Infinite, qu'est-ce que tu penses des premières images de gameplay que nous avons pu voir Ça fait 5 ans qu'on attend de voir quelque chose de, cro de concret au niveau du gameplay, on a enfin eu ça avec la XGS euh, du 23 juillet 2020, qu'est-ce que tu en as pensé <rire> gros blanc, gros <rire> blanc. Alors, je suis assez mitigé. J'ai, comment dire, j'ai à la fois... J'ai un petit peu de déception, mais un petit côté positif aussi, en fait. Je suis vraiment mitigé, en fait, sur ce trailer. Euh, point positif, je suis content bah, de, de voir qu'il y a des améliorations en termes de gameplay, que ce soit au niveau des armes, le monde qui a l'air semi-ouvert, les ennemis, euh, la façon dont c'est configuré. Après, euh, ma déception, ça vient plus du fait où... J'ai l'impression de ne pas en avoir vu assez, même si on en a vu pas mal au final. Ah, mais ça. Voilà. On a, je pense, ça, ça voilà. beaucoup de monde sera bien. Et au niveau vu, des graphismes, je m'attendais à avoir une claque au niveau graphisme. Mais bon, après, euh, Microsoft exprimé là-dessus euh, quelques temps après. Et bon, moi, je ne suis pas totalement déçu suite à leur explication. Voilà, j'ai encore beaucoup, encore beaucoup d'espoir pour Halo Infinite. Ce qu'on a vu graphiquement, bah, ça manquait un peu de. Je sais pas comment dire de texture, certaines choses, mais ça, voilà, ça, ça restait beau, mais pas assez euh, comparé à nos attentes. Voilà. Je pense qu'on nous a vendu un truc énorme et ça n'était pas assez, je pense. C'est surtout ça, euh, la déception euh, qu'on qu'on a pu vivre. En fait. je, je pense que ce qu'ils ont vraiment voulu nous montrer avec euh, cette phase de gameplay au niveau des graphismes, c'est l'esthétique euh, qu'ils ont voulu donner avec ce retour, euh, comme dirait Fred, euh, <rire> classique. Retour aux sources. Ce retour classique. Le vrai design, euh, comme il dit si bien. <rire> voilà, le, le, le vrai design. <rire> euh, normalement, en août, il devrait y avoir une nouvelle, euh, une nouvelle com qui devrait y avoir. Ok. Enfin, il devrait y avoir une nouvelle com et il y a beaucoup de chance qu'ils parlent d'Halo. Campagne, multijoueur, on ne sait pas. Euh, on va revenir sur la création un petit peu. Mmh. Euh, avec Halo Infinite, toi, qu'est-ce que tu attends au niveau de la création Pour le machinima, pour le montage, pour, pour tout. Que, quel élément tu aimerais voir arriver dans Halo Infinite pour t'aider dans tes créations, dans tes machinima dans tes montages Alors peut-être plus d'éléments RP pour aller Spartan, s'asseoir, ne pas avoir d'armes dans les mains Peut-être aussi des, des intelligences artificielles qu'on pourrait programmer. Je ne sais pas, moi, mettre des grognards euh, agressifs ou même passifs, euh, vraiment euh, avoir une grande liberté sur nos euh, créations et pouvoir euh, accéder euh, à l'intelligence artificielle, quoi, que ce soit des Spartans, des Marines. Euh, ça permettrait de faire des super machinima qui pourraient être encore plus en lien avec le lore. Parce que là, la limite, c'est qu'on n'a que des Spartans. Voilà, là, Bien on sûr. pourrait faire euh, des, quelques scénarios peut-être plus humains en fait où ouais, les intelligences artificielles. Après, niveau forge, ce qu'on a dans Halo 5, c'est déjà pas mal, je trouve. Peut-être plus des ouais. éléments réalistes qui font moins bloc, euh, comme on a actuellement en fait, sur Halo 5. Des choses plus naturelles. quoi. Parce que là, pour l'instant, euh, c'est le grand mystère au niveau de la forge. Euh, ouais. Souvent, c'est les derniers éléments qui sont donnés au niveau de la com. Donc, il va falloir encore être patient de ce côté-là. Si, en face de toi, il oui. y avait un nouveau créateur voilà, il a envie de se lancer, il est tout jeune, il ne sait pas comment faire. Quel conseil tu lui donnerais pour se motiver, pour se lancer bah, en termes de machinima. En règle générale, machinima, montage. Franchement, je ne peux pas trop donner de conseils parce que moi-même, des fois, je, ne sais pas trop ce que je veux faire. <rire> que ce soit en termes de machinima, montage, le style que je veux donner, voilà, c'est vraiment euh, sur, sur un coup de tête. En fait, je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire ça, ça me motive et je vais le faire. Après, non, peut-être euh, euh, voilà. côté créatif. Je crois quoi. que tu, tu le dis simplement, c'est s'écouter. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. S'écouter et faire quelque chose qu'on aime. Mais après, moi il y a aussi un aspect où j'aime bien faire plaisir à la communauté quand même. Je ne fais pas faut ça forcément pour, pour un succès milieu, flagrant, mais comment dire, quand je crée du contenu, j'aime bien euh, avoir des retours derrière. et bon, Je fais en sorte que ça plaise. Il y, y a aussi ça dans le but. Merci à toi, Elios. Tu as posté tes créations sur le site Allo.fr dans la section Création, ce qui les enregistre automatiquement pour participer aux prochaines Awards. Alors ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, le dernier doit dater d'il y a environ 5 ans. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en voir une Euh, non, jamais. Alors la cérémonie des Awards, c'est une grande cérémonie dématérialisée euh, où d'abord un jury est mis en place pour regarder toutes les vidéos, les montages et les créations francophones, les placer dans des catégories et ensuite... Faire voter la communauté selon donc les différentes catégories qui ont été mises en place. Meilleur doublage, meilleure ambiance, meilleur montage. Alors malheureusement aujourd'hui nous sommes obligés de contraindre les créateurs à poster sur le site Allo.fr dans la section dédiée création. Euh, car aujourd'hui avec Twitter, Discord qui sont des outils littéralement horribles pour euh, référencer les créations. Euh, ben on ne peut pas en fait, référencer les créations avec ces outils. Du coup, nous avons mis en place sur Halo.fr la section création qui permet simplement en quelques clics de faire un référencement global et simplifié de toutes les créations qu'il peut y avoir et qu'elles puissent rester gravées dans le temps. De plus, donc aujourd'hui, toutes les créations qui sont postées dessus sont donc automatiquement présélectionnées pour participer aux Halo Awards. Elios, encore une fois, merci à toi pour être là aujourd'hui, tout d'abord, mais aussi pour toutes les créations que tu peux faire, pour tout le travail que tu fournis, tu animes la communauté, et c'est vraiment quelque chose de génial, donc merci à toi. Eh ben, merci euh, de m'avoir proposé cette interview, c'est très sympa, et euh, bonne nouvelle, je compte refaire un dernier machinima avant la sortie d'Halo Infinite. Peut-être d'inspiration John Wick. Voilà, j'en dis pas plus. <rire> ah, bah, voilà, ça, ça me plaît, ça, ça c'est le genre de choses qui me plaît. J'essaie de faire un autre style, D'accord. violent, Donc plus ça. de paroles, euh, peut-être moins dans l'ambiance cette fois-ci. Encore une fois, merci à toi, Elios Val, d'avoir accordé du temps, de nous avoir accordé du temps pour cette interview. On se retrouve très prochainement, peut-être dans une de tes vidéos, dans un de tes machinima. A très bientôt Merci euh, ben, pour euh, ton interview, euh, Kino et euh, vive allo. Salut à tous, vive allo.